une rapide vidéo sur euh, les croyances limitantes euh, bah, qu'on a tous hein, finalement et une des croyances limitantes c'est de se dire je n'ai pas le temps de faire des choses dans ma vie pour faire en sorte que ma vie s'améliore et en fait c'est faux c'est totalement faux, là aujourd'hui pour vous le prouver, eh ben, l'idée en fait m'est venue juste avant en tête, euh, là je suis devant l'école à ma fille voilà, juste ici, dans ma voiture et je vous fais cette vidéo, il y a toujours dans votre vie des moments où vous avez des temps mort, des moments où vous attendez, ou vous êtes un peu en stand-by, où vous perdez votre temps. Et combien de fois vous perdez votre temps également à scroller sur Facebook, sur YouTube, à regarder des vidéos de petits chats rigolotes. C'est très bien, mais par contre, ça va pas vous permettre d'avancer dans la vie. Au bout d'un moment, il faut se dire maintenant... Il faut que je fasse vraiment le, le bilan de ce que j'ai envie pour moi dans ma vie. Ce que j'ai envie d'accomplir dans les années à venir, dans les mois à venir. Et qu'est-ce que j'ai envie euh, ben de faire pour les autres également Est-ce que j'ai envie de faire en sorte que la vie des autres s'améliore Qu'est-ce que je vais faire euh, ben pour tout ça Et combien de temps j'ai envie d'y consacrer Donc maintenant, prenez une feuille, maintenant, et on va faire un petit bilan de votre vie. Déjà, vous allez lister euh, ben, ce que vous avez envie d'accomplir, votre objectif numéro un dans la vie, votre pourquoi, ce qui est vraiment très très fort pour vous, ce qui vibre en vous, ce que vous avez envie de faire peut-être depuis des années sans oser le faire. Donc ça, vous allez le noter. Vous n'allez pas pouvoir tout euh, faire tout l'exercice maintenant, mais prenez déjà une feuille et notez les différentes choses. Je vous les noterai de nouveau en commentaire en dessous. Ensuite, vous allez voir les, euh, tout ce que vous faites en fait dans la journée de telle heure à telle heure je fais ça de telle heure à telle heure je fais ça et regardez tous les moments de temps mort que vous avez dans la journée comme là par exemple moi qui attends dans la voiture alors moi j'en profite souvent pour corriger mes élèves pour répondre à des questions que vous me posez sur youtube sur instagram sur les différents réseaux sociaux euh, mais là aujourd'hui j'ai décidé de, de, de, de le consacrer j'ai du mal à parler de le consacrer pour euh, pour vous faire cette vidéo donc il n'y a pas de bon moment il n'y a pas de moment idéal n'oubliez pas que vous serez jamais parfaite que ce sera jamais euh, voilà vous dites souvent, hein, ben, là maintenant c'est peut-être pas le moment de faire ci ou pas le moment de faire ça, j'ai une vie trop chargée. Mais qui vous dit que dans six mois ce sera le bon moment Il n'y a pas de bon moment pour faire ce que vous avez envie de faire. Donc un, notez ce que vous avez envie de faire dans votre vie depuis toujours. Euh, si vous avez envie de contribuer au monde, de d'avoir une vie de famille peut-être euh, où, où vous passerez plus de temps avec vos enfants. Euh, peut-être partir plus en voyage. Voilà. Déterminez vraiment ce que vous avez envie de faire pour vous, pour votre famille, pour le monde et ensuite donc déterminer tous les temps libres que vous avez dans votre journée et maintenant on va essayer de faire matcher les deux c'est à dire que par exemple vous avez déterminé que pendant euh, ben, deux heures par jour vous regardez la télé pendant deux heures par jour euh, vous êtes sur facebook ou alors vous avez des temps morts entre midi quand vous allez au travail tout ça et bien avec ce temps là par exemple rien que quatre heures en moyenne une personne euh, passe six heures par jour ça fait dans une vie ça fait des années 6 hein. euh, heures par jour à faire des choses qui ne sont pas utiles pour elle. En dehors de dormir, de se laver, de manger, de... Voilà, toutes ces choses-là. Hein. Vraiment, 6 heures qu'on dépense inutilement. N'oubliez pas que votre vie, elle a un terme. Au bout d'un moment, euh, il voilà, y a la case stop, c'est fini. Et donc, du coup, il faut bien vous rendre compte d'une chose, c'est que ce, ce temps-là que vous avez, que vous dépensez inutilement, c'est du temps qui ne reviendra plus pour vous. C'est des années que, qui sont perdues. Et donc, moi, j'ai envie que vous preniez maintenant en main, que vous vous dites « Maintenant, je vais utiliser ces 6 heures pour faire quelque chose d'utile dans ma vie. » Et si les, le domaine des ongles ne vous intéresse pas du tout, il n'y a pas de problème. Si vous voulez un complément de salaire et que vous dites, ouais, mais je suis complètement perdue, je ne sais pas euh, si je dois ouvrir mon entreprise, si je dois travailler pour quelqu'un, euh, peut-être le salariat vous convient pas du tout, comme moi c'était le cas, il n'y ben, a pas de souci, vous allez trouver la chose qui est parfaite pour vous. D'ailleurs, moi je vous propose depuis quelques temps euh, ben, quelque chose qui est en plus des ongles et qui va vous permettre vraiment d'avoir... Un complément de salaire mais attention moi je suis pas une vendeuse de tapis et je ne voudrais pas ça pour vous pour personne au monde et donc du coup l'objectif c'est même pas de vendre quoi que ce soit c'est simplement de partager un bon plan donc si euh, vous voulez qu'on en discute ensemble et eh bien il n'y a aucun souci euh, je vous laisse mes comment enfin en commentaire euh, mes coordonnées et on peut se contacter quand vous le désirez mais surtout ce qui est important c'est de déterminer votre pourquoi pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans la vie? Et ensuite de voir tous les temps morts et comment remplir les blancs pour que ce soit utile pour vous, utile à, à votre avenir. Vous puissiez impacter le monde par toutes les choses positives que vous allez mettre en place. Voilà. J'espère que cette courte vidéo pourra vous apporter quelque chose. Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi quel est votre objectif numéro un dans la vie. Qu'est-ce que vous, voilà. Qu'est-ce que vous rêvez de faire que vous n'avez jamais osé faire? Et donc, euh, on va voir ensemble si c'est atteignable ou pas. Et puis, n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo. Dites-moi si vous en voulez d'autres dans ce sens-là. Et puis, abonnez-vous à la chaîne puisque, bien sûr, dans les prochains temps, il y aura plein de nouvelles vidéos qui vont sortir. Donc, pour ne rien louper, cliquez sur la petite cloche juste en, à côté de s'abonner. Et puis, comme ça, vous serez averti de mes prochaines vidéos. Je vous fais un énorme bisou et moi, je vais aller chercher ma fille à l'école. Bye